Merci Madame la Présidente, euh, merci Madame la Commissaire d'être parmi nous, euh, merci Monsieur le rapporteur et chers collègues. Alors c'est vrai que la crise du Covid a été un détonateur au niveau européen. Pourquoi Parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas des compétences élargies au niveau de la santé. C'est pour ça que ce programme est très important, euh, l'Union Européenne pour la Santé, parce qu'il correspond à une vraie demande politique et démocratique. Et puis c'est grâce au Parlement que ce programme qui va durer jusqu'en 2027 est finalement doté d'un budget de plus de 5 milliards d'euros, c'est-à-dire 12 fois plus que le programme précédent. C'est aussi grâce au Parlement, et beaucoup d'ailleurs au vert, que euh, la prévention occupe une place à part entière avec une obligation d'investir au moins 20% dans des actions et des projets visant la promotion de la santé et la prévention des maladies. Comme je le dis souvent dans la commission spéciale cancer à laquelle je participe, la meilleure thérapie contre le cancer est d'abord de ne pas en développer. Au moins la moitié des cancers trouvent leur origine dans notre environnement, dans ce que l'on mange, dans ce que l'on respire, dans les expositions croisées que l'on subit. C'est pour ça que l'Europe a là une véritable responsabilité et doit rationaliser son combat contre les pollutions chimiques, les perturbateurs endocriniens les ondes électromagnétiques, y compris bien sûr la 5G, qui est classée cancérigène possible par l'OMS. Mais aussi c'est pour répondre à la sécurité sanitaire. Et dans nos propositions, il y a l'idée qu'il faut créer des établissements publics à but non lucratif pour fabriquer des médicaments stratégiques et aussi des matières actives dont on en a besoin par rapport à la pénurie des médicaments. Mais il reste de gros points d'interrogation notamment sur la gouvernance des initiatives faisant partie de l'UE pour la santé. Regardons les leçons de la crise du Covid. On a vu que l'Union européenne a payé des milliards d'euros aux laboratoires pour les vaccins, mais ces labos n'ont pas tenu leurs promesses. La Commission a trop fait confiance justement aux laboratoires pour la production des vaccins. Quand ils mis en œuvre euh, à partir des centaines de millions d'euros d'argent public que nous leur avons donné pour leur capacité de production. Nous n'avons aucune idée car rien n'a été fait pour garantir la transparence, madame la commissaire, pour poser des conditions ou encore pour associer le Parlement européen à toutes ces décisions prises sur l'urgence. Alors il ne faut pas s'étonner que par rapport à la pénurie des vaccins, mais des pays comme la Hongrie, la République tchèque ou la Slovaquie et même l'Autriche et le Danemark vont chercher ailleurs les vaccins et notamment des vaccins souvent où il n'y a pas l'autorisation de mise sur le marché par rapport à notre agence. Mais c'est une réalité et il faut qu'on soit beaucoup plus performant au niveau de l'Europe. Il faut qu'on pousse les labos à livrer les doses prévues. Et quand on a interrogé Pfizer, ils refusent même de partager les brevets, leur technologie, leur savoir-faire. Or, si on veut... Euh, avoir les doses demandées, il faut absolument démultiplier les capacités de production et pouvoir assurer l'accès plus large aux vaccins. Pourquoi l'Europe bloque les licences obligatoires Et c'est très important parce que ça permet de multiplier les sites de production sans utiliser les brevets. Donc pour finir, si on veut une Europe de la santé forte, ça demande une vraie exigence politique. La, le politique doit reprendre la main et se douter d'outils adéquats pour répondre à la demande des citoyens européens. Merci.